Ce qui est formidable avec euh, ces techniques de communication euh, efficaces et bienveillantes que j'utilise, c'est qu'elles sont tellement simples euh, qu'elles fonctionnent avec des enfants de tous âges.